Bonjour, ici Stéphane, chasseur immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un nouvel exemple d'appartement avec un budget raisonnable. On est à 51 900 euros et nous sommes dans la ville d'Épernay, euh, donc dans la Champagne, donc ville tout à fait euh, dynamique au cœur des vignes. Donc il s'agit, euh, vous voyez, d'une vente occupée, je vous en parle souvent. Donc vous voyez, typiquement, si vous êtes... Euh, si vous êtes chef d'entreprise, donc vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer, donc vous avez acheté, vous achetez un bien déjà, avec un, déjà loué avec un locataire. Si vous êtes expatrié, vous voyez, vous n'avez pas de temps à consacrer, pareil à la mise en place d'un locataire. Euh, vous avez des loyers qui tombent tout de suite. Si vous êtes un, un, un cadre pressé, ben voilà, ce genre de bien avec un budget encore une fois euh, raisonnable tout à fait convenir, en tout cas moi je pense que c'est une vraie niche, si on regarde les, les photos donc appartement rénové avec cours donc c'est un plus d'avoir une d'avoir un extérieur donc on voit ici l'extérieur donc c'est intéressant, c'est rare qu'on nous propose une vue, une photo de l'extérieur, donc ça c'est bien la pièce de vie avec un, avec un canapé convertible manifestement donc deux couchages dans la pièce de vie cuisine équipée de manière tout à fait correcte et euh, alors je ne sais pas s'il y a une chambre séparée, on va le voir dans l'annonce en tout cas déjà la pièce de vie est euh, bah, tout à fait euh, sympathique euh, et la description, donc je propose à la vente un appartement situé petite rue de Champreau à Épernay, donc ça c'est rare aussi d'avoir l'adresse précise, Deux minutes du centre-ville et du marché couvert, c'est un point fort, et là vous voyez c'est actuellement loué, actuellement loué 390 euros par mois, soit une rentabilité brute à 9,4%, donc on est à, à l'autofinancement, et la personne manifestement est un investisseur aguerri, puisque en Airbnb plus de 20%, donc euh, euh, on, je, je pense à 800 euros par mois, hein, si mes calculs sont bons. Euh, donc, ça, c'est une information aussi intéressante. Ça veut dire que ce bien se prête à la location d'habitation, à la location meublée non meublée aussi, puisque le, le vendeur nous indique que c'est possible de le vendre loué ou, ou nu. Alors, sans, ça veut dire sans locataire. Alors, en fait, il aurait dû louer ou vacant, c'est le terme précis, puisque nu, ça veut dire sans meuble. Mais voilà, loué ou vacant tellement il est sur cette personne, avec la fin de bail qui arrive, de revendre ou de relouer pardon, facilement. Donc c'est quand même un signe fort. Taxe foncière, 350 euros et pas de charge de copropriété, puisque vous êtes un syndic bénévole. Euh, donc c'est les habitants, en fait, tout simplement, qui gèrent et il n'y a pas de frais de syndic. Euh, Ré de chaussée, pas de voisin au-dessus ni au-dessous, 27 mètres carrés, salon-chambre. Donc bah, en fait, c'est une seule et même pièce unique qu'on euh, voilà, qu qu a vue sur la photo. Cuisine, salle de bain, toilette et cours extérieur, table électrique neuf, donc pas de frais, euh, double vitrage, très économe. Cordialement. Voilà, donc bah écoutez, voilà un exemple concret à 51 900 euros d'un appartement, encore une fois, avec un extérieur. Je me demande si la terrasse que l'on voit fait partie de l'appartement ou si c'est un autre lot, mais si c'est le cas, bah, c'est un vrai plus hein, d'avoir un, un bien avec un extérieur euh, qui plus est. Ça peut être pourquoi pas une résidence secondaire dans un second temps ou, ou par ailleurs. Vous voyez, pas qu'un investissement locatif, mais ce genre d'abien est tout à fait rapide, euh, rentable, euh, peut-être améliorable du coup en passant à la, à la courte et moyenne durée comme l'indique le vendeur, Et même en, même en l'état c'est tout à fait, euh, ouais, ça peut s'auto-financer, donc il reste à voir les lieux, l'environnement, mais bah, vu comme ça, ça à mon avis il faut déjà foncer, sauter dessus si vous êtes investisseur et si vous avez euh, peu de temps à consacrer. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite, à si vous avez des commentaires ou des questions, à les, à les indiquer ci-dessous, à, à indiquer votre mail dans le lien que je vous indiquerai. Vous recevrez comme ça d'autres mails et du contenu écrit cette fois-ci. À aimer cette vidéo aussi, si c'est le cas, à la partager et à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres exemples de ventes occupées, qui est euh, un vrai euh, filon à exploiter dans un marché où les biens rentables sont euh, rares et de plus en plus chers vu, que le, vu le déséquilibre entre la demande qui est forte et l'offre qui est faible. À bientôt dans les prochaines vidéos. Au revoir.